Chers traders et investisseurs, lundi 2 septembre, bonjour. Les mouvements du jour sont particuliers car les marchés américains sont fermés à cause du Labor Day et l'activité est donc énormément amoindrie et sauf événement inattendu, nous pourrions bien nous ennuyer ferme aujourd'hui sur les marchés. Mais comme vous le savez, la patience fait partie intégrante du day trading comme du swing trading et il faut bien faire avec des jours comme celui-ci. Comme celui Alors aucun des conseils que nous vous avons donné en fin de semaine dernière n'est pour le moment remis en cause, il s'agit juste d'attendre pour le moment. Et il sera quand même intéressant de voir si les marchés trouvent un catalyseur pour s'animer cet après-midi dans une ambiance pour le moment totalement désertique, tant sur les mouvements que sur les volumes. Néanmoins, dans cette ambiance, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux, accompagnés d'une médaille d'argent, ce qui n'est pas si mal. Donc nous vous souhaitons d'excellents de, trades, une bonne journée, et nous espérons que demain nous aurons beaucoup plus de choses intéressantes à vous raconter. À demain!